La méditation avant les compétitions sportives. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Alors avant d'aller plus loin, si tu aimes, tu peux déjà t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous. Comme ça, tu es sûr de ne louper aucune vidéo. Et puis, tu peux aussi mettre un petit pouce pour m'encourager à faire encore plus de vidéos si tu aimes. Et aussi, tu regardes dans la description, il y a des cadeaux qui sont offerts et notamment un coaching de 45 minutes avec un coach de mon équipe. Alors, faire de la méditation avant une compétition sportive. On va voir ça en plusieurs temps. Un, ce qu'est la méditation et deux, comment tu peux arriver serein et confiant en compétition grâce à la, médita la méditation et aussi aller plus loin que ce pansement pour comprendre la cause derrière cet effet. Alors, un, la méditation déjà, le but de la méditation... Euh, c'est vraiment d'être dans l'instant présent. Tu vois, à titre d'exemple, quand j'avais fait 20 jours en méditation, en vipassana, sans lire, sans écrire, sans parler, en Thaïlande, et à un moment donné, en fait, au moine, je lui avais demandé « Mais ok, ça sert à quoi tout ce qu'on fait ?» Il m'a dit bah, « Tu vois, des fois, Pierre, euh, souvent, les gens, ils ont soit leur pensée qui est dans le passé et les problèmes du passé, soit dans l'avenir et les soucis de l'avenir. » Et nous, quand c'est en compétition, bah, c'est souvent, t'arrives à la compétition et tu dis « Mais si je loupe, les autres, ils vont dire quoi Et donc, tu commences à avoir le corps qui tremble, le cœur qui bat un peu plus vite, et tu perds tes moyens alors que tu sais que tu peux faire beaucoup mieux que ça. Et donc, la méditation, en premier lieu, c'est d'abord d'être capable de ramener sa pensée donc imagine que la pensée c'est un petit singe qui court partout, de ramener sa pensée dans le corps, ok Pour éviter qu'elle parte sur quoi Sur le résultat ou sur les circonstances extérieures. Mais ça, tu as plein de manières de faire cette méditation. Tu peux simplement sentir l'air qui rentre dans ton nez et te poser comme ça et, et respirer par le ventre. Et juste là alors, en simplement comptant ton inspiration, 3, 4 par exemple, et ton expiration, eh bien alors automatiquement ton système nerveux va se calmer. Imagine que tu as ce petit singe qui court partout et c'est comme si on venait mettre un, un encéphalogramme au-dessus de ta tête. Et en, plus le, le singe court, plus les pensées bougent. Alors que quand tu le calmes, quand tu le poses quelque part, tout le système nerveux se, euh, se calme. Et ensuite, tu peux le faire aussi d'autres manières simplement ressentir tes bras, hop bras qui se décontractent qui se relâchent et sentir tous les petits muscles dans les bras qui se relâchent donc tu as plein de manières pour pouvoir revenir à l'instant présent et après ça tu vois c'est déjà top c'est déjà bien ça te permet de te reconcentrer et ça va déjà t'aider en revanche, après, si tu veux aller beaucoup plus loin, c'est important de voir qu'est-ce qui cause cette peur de l'échec. Pour te donner l'exemple, je vais te donner l'exemple de Valentin qui était un basketteur à haut niveau. Et lui, il avait fait des, des années de méditation avant les compétitions. Et il voyait que quand même, quand la compétition était élevée, bah même si ça le calmait, alors ça n'allait ça pas résoudre son problème. Pourquoi Parce que tu as ton système limbique, c'est la partie émotionnelle, et tu as ton cortex préfrontal ton système limbique lui il va être focalisé sur quoi gagner ou perdre donc la fuite la fuite de perdre ou euh, l'envie d'aller vers le gain d'accord donc la carotte fuir le bâton ou aller vers la carotte quand tu écroules l'illusion de la perte et du gain du résultat immédiat et de voir que finalement avoir une défaite à court terme ça peut construire ta victoire à long terme. Alors l'idée même de l'échec disparaît dans tes perceptions et automatiquement c'est le cortex préfrontal schématiquement qui reprend les commandes et à ce moment ça te permet d'être sans outils particuliers, sans méditation particulier de d'être uniquement focalisé sur l'instant présent et là où tu as envie d'aller et non pas là où tu n'as pas envie d'aller. Donc voilà pour cette vidéo. Donc pour résumer... Fais de la méditation, c'est déjà top, mais visualise toi en train de gagner, ressens tes, euh, tes muscles petit à petit qui se détendent, ton rythme cardiaque qui ralentit, ta respiration, et juste le fait de ramener ta pensée dans le corps, le, la maison de la pensée, c'est le corps, juste ça, ton système nerveux va se calmer. Et ensuite, va écrouler la peur d'échec, va écrouler la peur du regard des autres. Et tu verras qu'il n'y aura plus besoin de méditation, tout ça se fera naturellement. Donc voilà pour cette vidéo, tu peux mettre en commentaire ce que tu en penses, si tu as envie qu'on aille beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, si toi-même tu as envie d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui, bah pense à réserver un rendez-vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de l'équipe où tu verras où tu en es, le point A où tu as envie d'aller le point B et comment tu peux y aller le plus rapidement possible et en fluidité. Et sinon, pour le reste, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao